Nous allons maintenant voir l'impact de la dyspraxie sur la vie quotidienne des élèves. Si je compare un élève dyspraxique à un élève dyslexique, je dirais que pour un élève dyslexique, les problèmes commencent quand il est à l'école, alors que pour un élève dyspraxique, les problèmes commencent dès qu'il se lève le matin. Pour un élève qui va avoir des difficultés dans la coordination de ses gestes, on voit bien que le quotidien, Hein, va déjà lui prendre beaucoup d'énergie avant son arrivée à l'école. Par exemple, le matin, il va devoir s'habiller, prendre son petit déjeuner, se brosser les dents, se coiffer. Et tous ces, toutes ces praxies-là, tous ces gestes du quotidien vont lui coûter énormément d'énergie. Ce qui fait que parfois, quand vous accompagnez un élève avec une dyspraxie, eh bien, quand il arrive à l'école, il a déjà atteint un taux de fatigabilité qui est relativement important. Et en plus, à l'école, on va continuer de lui demander euh, d'effectuer des gestes qui vont aussi énormément euh, lui apporter de la fatigabilité. Bien évidemment qu'à l'école, ces gestes de la vie quotidienne vont continuer. Hein, tout ce qui va concerner l'habillage, les gestes d'hygiène courante et puis la prise des repas, notamment si l'élève mange à la cantine. Donc ces catégories-là aussi vont faire que parfois, l'élève va nécessiter d'avoir besoin d'une aide humaine pour la réalisation de certains gestes, pour le soulager par exemple, hein, pour l'aider, je pense par exemple sur le temps de, de la prise des repas où l'AESH la, peut par exemple intervenir pour couper la viande de l'élève, au moment de l'habillage il peut aussi être présent pour l'aider, et parfois pour certains élèves il va falloir aussi les accompagner pour des gestes d'hygiène courante. Je fais une petite parenthèse par rapport à cette question de l'aide humaine, parce que pour certains élèves, ça va être très compliqué. Imaginons que vous accompagnez un élève de cycle 3, euh, pour justement lui couper sa viande, ou lui faire ses lacets. Vous, vous imaginez le regard des autres élèves, qui vont voir que cet élève qui a une intelligence préservée, euh, qui a un bon niveau de langage, mais par contre, qui doit se faire aider pour couper sa viande, pour faire ses lacets. On voit bien que ça va aussi impacter l'estime de soi, hein, puisque cet élève bah, va être un petit peu, j'allais dire, infantilisé parfois. C'est pour ça qu'il faut aussi beaucoup viser l'autonomie et trouver des astuces pour permettre à ces élèves de faire au maximum les gestes seuls. Donc je le disais, hein, l'AVSH va intervenir beaucoup dans l'accompagnement des gestes de la vie quotidienne et la première des choses à faire c'est d'accepter de prendre son temps, c'est-à-dire de laisser du temps à l'élève. On a un petit peu tendance à l'école, à vouloir faire vite, hein, on est beaucoup dans le dépêche-toi, dépêche-toi, mais ça va être important aussi pour cet élève de lui laisser du temps. Je pense notamment par exemple à un petit qui irait euh, à, en récréation, hein, au moment de l'habillage, on aurait un petit peu tendance à vouloir que ça aille très vite. Parfois, il faut aussi prendre le temps et pour que l'enfant puisse progresser et ne pas toujours systématiquement non plus faire à sa place. Pour accompagner l'élève aussi, les AVSJ vont proposer beaucoup de guidances. Alors, les guidances verbales, elles marchent bien, hein. verbal c'est donner les consignes une par une à l'élève. Euh, les guidances qu'on appelle par modelage ou par imitation, c'est-à-dire qu'on fait à côté de la personne, ne sont pas toujours pertinentes. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous disais certains élèves peuvent avoir des difficultés à reproduire des gestes donc peut-être que ce n'est pas ce type de guidance qu'on va privilégier pour les élèves dyspraxiques et parfois il faudra plutôt faire ce qu'on appelle des guidances physiques c'est-à-dire tenir la main de l'élève pour l'aider à réaliser le geste. Alors souvent quand on fait des guidances physiques, c'est important de ne pas forcément y associer une parole. Parce que du coup, ça permet à l'élève de rester vraiment concentré sur l'acquisition du geste. Imaginons que vous lui teniez la main pour faire des boucles. Hein, on aurait envie de dire, on monte, on tourne, on descend. Pour certains élèves, ça va être beaucoup plus pertinent de se taire. Mais juste de prendre la main et de lui faire faire ce geste pour qu'il puisse se l'approprier et éviter qu'il y ait deux informations en même temps. Parfois aussi, on va soulager certaines tâches. Je reprends l'exemple du repas. Euh, l'élève est en difficulté dans, dans ses gestes. Effectivement, peut-être qu'éplucher sa pomme, pour lui, va être très compliqué. Hein. Donc l'AESH va pouvoir le soulager. Si je remets ça dans un exercice, imaginons par exemple un exercice où l'élève doit découper, coller des étiquettes pour la réalisation de cet exercice. Effectivement, en accord avec l'enseignant, peut-être que l'AESH pourrait découper à la place de l'élève, voire même coller, parce que ce qui va intéresser l'enseignant, le but visé, c'est la réalisation de l'exercice. Hein, par exemple, imaginons que ce soit je, quand j'entends le son I, je colle l'étiquette dans la maison DI et, et le son A dans la maison DA. Euh, ce qui est important pour l'enseignant, c'est pas je sais découper, je sais coller, c'est comment je positionne mes étiquettes. Ça va être important d'échanger avec l'enseignant pour connaître l'objectif visé et savoir si on peut soulager certaines tâches ou pas. Alors généralement, euh, les élèves qui vont présenter une dyspraxie euh, vont euh, être accompagnés par des professionnels, hein, je pense notamment aux ergothérapeutes qui vont aider les élèves à viser l'autonomie, et du coup vont peut-être avec les familles aussi développer un certain nombre d'outils, d'astuces pour permettre à l'élève de viser cette autonomie, donc là, le rôle de l'AESH, bien évidemment, ça va être d'encourager de, cette utilisation et, et de laisser faire l'élève. Je pense à l'exemple euh, de la fermeture éclair qui est complexe, si euh, la famille a accroché un gros pompon à la fermeture éclair, ça permet à l'élève de faciliter euh, le fait de remonter cette fermeture éclair. Donc là, pour le coup, l'AESH peut-être qu'il peut enclencher la fermeture éclair, mais il va laisser à l'élève le fait de la remonter, puisqu'il y a un outil qui va permettre à l'élève de faire seul. Donc là, l'AESH n'aura pas besoin d'intervenir sur cette partie-là. Ici, vous voyez l'exemple aussi des lacets euh, qui, ne, qui, qui sont élastiques. Euh, on utilise aussi beaucoup de, de velcro euh, pour faciliter effectivement l'habillage de ces jeunes. Ici, je vous présente les cadres qui sont utilisés dans la pédagogie Montessori qui permettent aussi aux élèves d'apprendre à la réalisation de certains gestes et pourquoi pas euh, proposer aussi à l'élève de s'entraîner régulièrement en lui proposant les cadres d'habillage hein, pour faire ses lacets, pour apprendre à boutonner. Donc, on peut en fabriquer relativement facilement euh, pour pouvoir euh, permettre à l'élève de, aussi de progresser. Euh, J'insiste aussi sur le fait qu'il faut que ça reste un petit peu euh, ludique et que ce ne soit pas quelque chose de contraignant aussi pour cet élève. Alors là, on a donné des exemples au niveau de l'habillage, hein, mais bien évidemment pour la prise des repas, on peut aussi imaginer euh, un tapis antidérapant, des couverts qui vont être beaucoup plus adaptés au niveau de la prise en main. Hein. Donc ça aussi, c'est en lien avec les familles et les professionnels du soin, que ces adaptations pourront se réaliser. Un autre type de guidance qui peut être utilisé par les AESH, c'est ce qu'on appelle le chaînage arrière. Alors je vais vous reprendre l'exemple de la fermeture éclair sur le manteau. Donc l'AESH, en fait, va enclencher la fermeture éclair, la remonter, peut-être jusqu'au milieu, et puis demander à l'élève de terminer le geste. Donc l'élève, il va faire la partie qu'il maîtrise le mieux et à ce moment-là, on va l'encourager, le féliciter. Et puis, la fois d'après, ben, on, on s'arrêtera peut-être un petit peu plus bas et de plus en plus bas. Donc, en fait, c'est faire la procédure à l'envers et permettre à l'élève de participer sur la partie qu'il maîtrise bien. Hein? Donc, c'est vraiment cette idée de faire en sens inverse et de laisser à l'élève pour qu'il soit sur une réussite euh, la partie qu'il est en capacité de faire pour petit à petit construire cet enchaînement de, de séquences. Un point de vigilance à avoir quand on accompagne un élève dyspraxique, c'est que parfois, certaines activités, certains moments, je pense notamment à la récréation, euh, qui sont considérés comme des temps de loisirs, des temps de répit, peuvent finalement être plus complexes pour des élèves qui présentent une dyspraxie. Euh, je vais prendre l'exemple de la récréation, mais par exemple les élèves vont jouer à des jeux de balle, vont se courir après, euh, vont faire beaucoup d'actions motrices et peut-être que pour certains élèves dyspraxiques bah, ce sera euh, justement pas le type d'activité qui vont leur leur fournir du répit, mais plutôt vont nécessiter beaucoup de concentration pour eux. De la même manière, je pense à certaines activités manuelles où on a l'impression que c'est plutôt du loisir, où justement pour l'élève avec une dyspraxie, ça sera pour lui peut-être plus une contrainte qu'un qu un plaisir.